Bonjour à tous et on se retrouve tout simplement pour l'épisode numéro 2 de ce SRP. Nous allons attaquer une race emblématique de l'univers de Warcraft, à savoir les humains, l'humanité. Alors tout d'abord, comme pour les elfes de sang, commençons par euh, ce qui fait, j'ai envie de dire, le sel. C'est pourquoi jouer humain Pourquoi jouer humain Pourquoi eh bien vouloir créer un, un humain Pourquoi ça, À quelle attache tout simplement se raccorder quand on joue humain. Alors c'est une vraie question en plus, surtout pour les humains, puisque dans la fantasy, personnellement, en tout cas moi j'ai toujours eu un peu ce genre d'approche, c'est que bah, jouer humain dans un univers qui te propose, regardez le nombre de races de disponibles, c'est vrai que jouer un être humain, j'ai toujours eu un peu de mal, que ce soit dans d'autres univers, hein, Warcraft, mais aussi Warhammer et autres, j'ai toujours eu un peu de mal. Il bah, y a plein de races, c'est dommage de rester cantonné aux êtres humains. Par rapport à d'autres éléments des univers de fantasy comme Game of Thrones par exemple, où là on est vraiment concentré sur l'humanité. Là on peut comprendre, mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de races, c'est peut être un petit peu dommage. Alors, premièrement, pour répondre à cela, c'est tout à fait logique que beaucoup de personnes s'accrochent à l'humanité, puisque eh l'humanité, c'est ce qui nous permet le mieux peut-être et le plus simplement de rentrer dans un univers de fantaisie sans pour autant être totalement dénaturé. C'est très difficile pour certains de se dire « bon bah voilà, moi je me sens représenté par, je sais pas, un nain, un gnome, un elfe de la nuit, enfin peut-être pas un gnome, mais un elfe de la nuit, euh, des, des races, un orc, etc. » Alors que humain, bon bah on est tous des êtres humains, donc c'est vrai qu'on s'attache beaucoup plus facilement à ce genre de créature. Mais le truc, le truc concernant les humains surtout, c'est avant tout, et c'est là où l'aspect RP me semble important, et je le vois moi-même dans ma conception, Impossible de jouer un humain, j'ai eu beaucoup de mal à jouer humain euh, parce que j'arrivais pas à m'attacher en fait. Mais en plus, on va en parler, mais le royaume principal, vous l'avez derrière qui vous rappelle que vous jouez un humain et pas n'importe quel royaume. Et celui-là, bah, personnellement, j'ai pas beaucoup d'attache avec, mais on y reviendra après. Donc en fait, eh ben, ce qui est assez important quand vous jouez humain, c'est éventuellement de vous rattacher à un royaume, rattaché à une famille noble ou, ou autre qui vous permet eh bien tout simplement d'avoir un peu plus d'identité, et de jouer sur l'identité de ce royaume qui vous offrira du coup tout un passé, tout un historique qui vous permettra de mieux profiter et apprécier votre personnage. Donc je le rappelle, le principe de SOSRP c'est euh, potentiellement créer un nouveau personnage mais aussi pour un personnage que vous avez déjà créé et l'entrer, le faire rentrer pour que vous appréciez plus facilement votre personnage actuel ou votre futur personnage pour que vous l'appréciez, ben c'est vrai que lui donner un petit peu euh, un petit socle, un petit socle d'histoire, c'est pas dire forcément faire du gros RP, juste bah mieux vous attacher à votre personnage et potentiellement même définir une ligne de couleur en fait, une ligne de couleur type d'armure etc qui pourrait et bien euh, se fondre totalement dans le décor qu'est la licence Warcraft. Donc pour commencer les humains, alors évidemment j'en ai parlé un petit peu. Le décor de derrière vous rappelle que les humains que vous jouez sont des humains du royaume d'Azeroth, qu'on appelle plus facilement et plus généralement le royaume du d'Urlevent, le royaume de Stormwind. Mais euh, vous pouvez jouer tout à fait des humains d'autres royaumes. C'est juste que bah, un humain du d'Urlevent, un humain de Stormwind, c'est le plus connu. Enfin, c'est pas le plus connu, c'est le plus... <rire> parce que c'est pas vraiment le plus connu, ce serait plutôt Lordaeron. Mais c'est tout simplement celui qui est basique dans World of Warcraft. Qui est un royaume humain qui euh, a eu des périodes difficiles, première guerre, deuxième guerre, qui a été détruit pendant la première guerre contre la Horde, qui a été reconstruit par l'Alliance à la deuxième guerre, à la fin de la deuxième guerre, et qui a réussi à échapper aux affres de la troisième guerre face aux fléaux morts vivants, ainsi que la Horde d'ailleurs. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est ce royaume-là qui va être mis en scène à World of Warcraft. En l'occurrence, ce royaume-là, bon, bah, c'est un royaume un peu plus isolé et autre qui nous permet. D'aller enfin beaucoup plus au sud par rapport aux autres royaumes Je vous invite évidemment à aller regarder la généalogie sur les humains Pour avoir un petit peu euh, voilà, tous les royaumes en tête Sachant qu'il y en a 8 pour les humains Mais vous pouvez tout à fait jouer un humain en dehors de ces royaumes On peut penser à des brigands On peut penser à à euh, même juste tout simplement des... Bah, euh, pas des parias mais on va dire des, des, des marchands Qui restent un peu indépendants ou autres On peut tout à fait avoir ce genre de cas de figure évidemment Mais là on va rester quand même cantonné aux 8 royaumes humains et commençons d'ailleurs par la particularité du royaume euh, de Stormwind le vent Alors qu'on soit clair, là je navigue entre euh, véritable histoire et un peu plus d'extrapolation, mais c'est vrai que la plupart des royaumes humains eh ben, sont situés beaucoup plus au nord, là où euh, ça peut être difficile d'avoir euh, par exemple un teint de peau plus sombre techniquement dans le nord. Alors qu'on soit clair... L'inclusivité dans Warcraft c'est quelque chose de technique parce que euh, c'est un sujet qui n'a pas été abordé pendant très longtemps. Récemment les développeurs sont arrivés euh, tels des éléphants dans un magasin de porcelaine euh, et sans rien justifier du tout en mode bah, c'est bon il y, y a des personnes de toutes les couleurs etc. Alors que honnêtement ça aurait pu être fait de manière intelligente. Par exemple, le royaume d'Hurlevant, à mon sens, le royaume d'Azeroth offre la particularité que les autres royaumes n'ont pas, étant plus situé plus au nord, montagneux, climat euh, moins sec. Donc forcément, eh bien, euh, le royaume d'Hurlevant offre la possibilité de jouer par exemple des personnes de couleur. C'était déjà le cas hein, dans, euh, dans World of Warcraft Vania, c'est juste que bah, on n'allait pas. Euh, Déjà, les textures n'étaient pas <rire> si qualitatives, mais il y avait déjà justement euh, un teint sombre. Et au final, et eh bien, euh, notamment, il bah, faut pas oublier que le royaume du vent que ce soit Westfall, donc euh, Marche de l'Ouest, ou même Stranglerons, etc., on est situé vraiment dans un endroit où euh, il bah, y a de la jungle, hein, Stranglerons. Et Westfall, c'est assez aride. Donc. Euh au final vous pouvez tout à fait avoir des personnes avec un, un, un teint plus sombre, ce qui n'empêche pas le fait que vous fassiez un humain avec un teint plus sombre au nord, mais c'est vrai que je pense qu'il devrait beaucoup plus développer ça avec le royaume d'Azeroth, en faire sa spécificité, ce serait bien plus intéressant et cohérent par rapport à l'œuvre et l'univers. Voilà, ça c'est pour moi la force du royaume d'Azeroth. Bien sûr, en plus, bah, le royaume d'Azeroth, vous connaissez la famille Vryn, euh, que ce soit le roi Laine euh, que vous avez peut-être vu dans le film Warcraft, le roi, euh, le roi Varian Vryn, qui est très connu, bien entendu, mort euh, à, à Légion, désolé pour le spoiler, euh, et Anduin, évidemment, euh, qui est devenu le roi récemment, même si euh, il restera toujours un petit prince pour nous. Donc, vous avez ces trois, et ces, ces, ces trois rois et cette grande lignée, la famille Vryn, euh, la ville, pas si le site s'en rappeler Hurlevent Stormwind, et tous, toutes les parties sud des royaumes de l'Est, vous êtes dans le royaume d'Azeroth. Donc là-dessus, c'est assez simple. Maintenant, les autres royaumes, évidemment, on va pouvoir y venir après. Mais commençons par l'association race-classe et on va commencer par les guerriers. Évidemment, le guerrier peut s'inscrire dans plusieurs catégories. Tout d'abord, le guerrier humain, bah, c'est vrai que bah, c'est associé au chevalier. Premier, premier point, les, quel que soit le royaume que les, des huit royaumes, hein, que ce soit le royaume d'Azeroth, le royaume de Lordaeron, le royaume de euh, Gilneas, le royaume de Stromgarde, le royaume d'Alterac, le royaume de Dalaran, le royaume... Euh, le royaume de... Euh, de... j'en oublie... <rire> de, Terramor, de Terramor et le royaume de Kultiras, ils sont tous, ces huit là, sont tout simplement... ont un système de chevalerie. Après Dalaran c'est vrai que c'est un peu plus particulier, mais il y a aussi des chevaliers à Dalaran en fait. Donc... Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire un chevalier en fonction de n'importe quel royaume. Et ça, c'est très intéressant. Alors bien sûr, en fonction de votre royaume, il y aura plus ou moins d'armures. Hein. C'est sûr que trouver des armures, éventuellement par exemple des armures violettes pour un guerrier, pour représenter un chevalier de Dalaran qui combattrait pour la, la veuve et l'orphelin, et protéger les créatures magiques, tout ça, bon, bah, c'est pas, pas facile. Mais... Parce que c'est vrai que chevalier, on s'imagine toujours bah, la chevalerie, donc les chevaliers de Lordaeron euh, qui faisaient partie de la main d'argent et qui font toujours partie de la main d'argent, les chevaliers euh, d'Azeroth avec, euh, avec la confrérie du cheval qui était vraiment l'ordre de chevalerie du royaume d'Azeroth, du royaume de, de, de d'Urlevant. Mais le truc, c'est que bah, vous pouvez aussi faire un guerrier autre, un fantassin tout simplement, qui n'est pas forcément un chevalier, mais un écuyer ou juste un fantassin, euh, un soldat de, de ligne, de base de l'armée. Même pourquoi pas en faire un milicien, hein, un paysan euh, d'une origine un peu plus modeste de la paysannerie et autres Donc euh, un milicien peut tout à fait euh, fonctionner évidemment Ou vous pouvez en faire une espèce, de, une espèce juste de mercenaire Après euh, les mercenaires et chevaliers n'est pas... <rire> vous pouvez faire un mercenaire-chevalier, hein. la plupart des mercenaires étaient des chevaliers d'ailleurs hein. Donc euh, là-dessus c'est pas un problème vous pouvez aller un petit, peu, euh, un petit peu partout ou juste en faire par exemple un éventuel une éventuelle brigand en fait mais sans forcément rentrer dans le, dans le, le, envie de dire, le raccourci voleur en faire euh, bien sûr un, un gladiateur ou autre même si c'est vrai que la gladiature elle est plus présente côté Horde que côté Alliance c'est pas dire qu'elle est absente côté Alliance mais on a plus cet esprit là du côté Horde donc vraiment vous pouvez y aller un petit peu comme vous voulez même si je trouve vraiment que Passer à côté de la case chevalier c'est quand même dommage surtout que malheureusement warcraft a eu tendance à euh, vous voulez un chevalier bah tenez vous voici la catégorie paladin et du coup bah les chevaliers normaux on en a plus vraiment dans warcraft en tout cas c'est pas que ça a été abandonné enfin si ça a été abandonné mais c'est pas que ça n'existe plus dans l'or le c'est juste qu'ils sont plus mis en avant parce que bah, généralement on met ça dans la, case, dans la case paladin et du coup si tu veux être un humain pleinement accompli euh, tu n'es pas chevalier, tu n'es pas tu es paladin ce que je trouve complètement débile parce que bah, les chevaliers c'est quand même le principe enfin paladin c'est censé, sont pas censés être nombreux en fait euh, les chevaliers pour, pour le coup eux sont beaucoup plus nombreux et c'est l'ordre, c'est le principe du système féodal donc je trouve ça un peu dommage de ne pas les mettre plus en avant et donc euh, chevaliers des différents royaumes et je sais que vous on pense bien sûr toujours aux ordres un peu plus militaires. Personnellement, mon royaume préféré, c'est Stromgarde. Euh, le rouge, le blanc, etc., j'aime beaucoup. Et c'est vrai que vous pouvez tout à fait, en fait, par exemple, je pense même, je vais même mettre en avant... Un ordre de chevaliers qu'on présente moins et on a, auquel on n'a pas de nom, mais par exemple, encore une fois, les chevaliers de Dalaran. Parce que Dalaran, on associe ça à la magie, etc. Mais Dalaran, bien sûr, c'est gouverné par des mages, c'est euh, la magocratie, comme on l'appelle, puisque bah, ce sont des mages qui sont au pouvoir. Mais vous avez des artisans qui, bien sûr, certains vont faire appel à la magie pour euh, fabriquer leur, euh, ou construire leur artisanat. Mais ils ont aussi des chevaliers, ils ont aussi une armée, ils ont aussi des fantassins, ils ont aussi des gardes, alors qu'ils peuvent associer de la magie, mais on a aussi potentiellement des chevaliers qui peuvent tout simplement avoir du matériel magique, mais eux-mêmes n'ayant pas forcément les particularités magiques. Et à la base, Dalaran s'est construite sur un idéal. Dalaran, l'idéal c'était tout simplement eh d'essayer de trouver euh, un terrain commun à des personnes radicalement différentes, de peuplades et d'espèces différentes, d'espèces différentes et d'espaces différents, pour pouvoir eh s'associer et notamment protéger les, les, les utilisateurs de la magie qui pouvaient être persécutés. Donc c'est un petit peu le côté Afrique du Sud dans l'idéal de, de Nelson Mandela, l'idée de l'espèce de nation arc-en-ciel où tout le monde pourrait rayonner au sein de cette nation, c'est ça la base, le rêve de, de, de Dalaran. Donc en enfin, faire une espèce de chevalier dans les, dans les idéaux, les clichés chevaleresques de défendre la veuve et l'orphelin, bah c'est vrai que dans le côté romanesque de Dalaran ça marcherait très bien et pourtant Dalaran on l'associe pas vraiment aux chevaliers et puis en plus bon Dalaran a été détruite donc euh, il faut il faut garder ça en tête et vous dire potentiellement bah vous êtes parti vous avez continué à œuvrer pour le bien machin mais bon du coup Dalaran c'est on ne on fait pas forcément cette association et ça peut tout à fait marcher pour les autres royaumes que euh, même si Terra Mort aussi a été détruite mettez vos chevaliers de Terra Mort qui euh, n'étaient pas forcément là lors de la destruction parce qu'ils étaient au front ailleurs ou autre, ça peut tout à fait marcher. Et je le rappelle aussi, parce que vous allez me dire, bah non, Kultiras et Guilnéas, vous avez d'autres espèces là-dessus, hein, Kultirasien et Worgen pour faire Guilnéas. Je vous rappelle que euh, les Worgen sont des Guilnéens certes, mais ce sont des Guilnéens qui ont été mordus et qui ont la malédiction Worgen. Je vous rappelle aussi que les Kultirasien, c'est euh, un modèle, mais en l'occurrence, vous pouvez tout à fait faire des humains de Cultiras. Parce que bah, les cultiraciens, ils leur ont donné plutôt que de donner le. Ce qui est un peu dommage avec la race cultiracienne, c'est que au lieu de donner le même, juste un modèle différent aux humains, comme il n'y a pas de système de modèle dans World of Warcraft, il a fallu créer une race alliée euh, spécifique. Mais en fait, bah euh, Jaina et autres sont des cultiraciens et ils n'ont pas, euh, ils ont pas forcément la même corpulence. Euh, mais des humains normaux peuvent être tout à fait de cultirace. Donc. Voilà, vous pouvez euh, complètement, en termes de guerriers, en termes de chevaliers, représenter tous les royaumes. Nous avons ensuite la classe chasseur, qui est arrivée assez euh, longtemps après, euh, puisqu'elle n'avait pas été associée aux humains au début, euh, la classe chasseur. La ch classe chasseur étant plutôt réservée aux, aux elfes, aux nains, etc., donc plutôt aux troupes auxiliaires de l'Alliance, qui n'étaient pas vraiment euh, le giron de l'humanité, je vais euh, Alors pour les guerriers d'ailleurs j'en ai pas dit mais pour les guerriers je, si je passe c'est que généralement il n'y a pas de spécificité Mais euh, toutes les armes, hein, vous, vous pouvez avoir des lanciers, vous pouvez avoir des fantassins Généralement on associe l'épée au chevalier mais euh, la masse d'armes, les haches, euh, c'est pas un problème Stromgarde d'ailleurs, hein, c'est censé être une, une nation assez bourrine hein, euh, Avec une apparence un petit peu plus, euh, un peu plus barbare dans l'idée avec les grosses guillemets donc au niveau des armes, vous pouvez tout utiliser en guerrier, il hein, n'y a pas de souci. Pour le chasseur, c'est pour ça que j'y vais parce que le chasseur, on peut un peu plus le limiter parce que comme je le disais, en fait le truc c'est que des unités de lanceurs de missiles, c'est-à-dire de, de tireurs dans la licence Warcraft, et eh ben en fait, il y a eu Warcraft 1 avant que l'alliance soit créée. Et eh ben, Du coup, les, les humains avaient leur unité de tir, mais à partir de Warcraft 2, on va retrouver d'autres races, notamment les elfes, les nains, et toutes les unités de tireurs de l'alliance vont devenir en fait bah, elfes ou nains, ce qui fait que les humains n'avaient plus vraiment de tireurs. Et donc, dans World of Warcraft, on va les remettre. Le problème, c'est que parfois, l'humanité a tendance à vampiriser ce qui s'est fait ailleurs. Mais là, par exemple, on vous met votre humain avec un arc. Alors... Un humain chasseur, dans l'idée vraiment du chasseur, le mec qui a sa petite cabane dans la forêt, qui va aller chercher du gibier, qui va aller le vendre ensuite sur le marché, tout à fait le voir à l'arc, hein, bien entendu. Maintenant, quelque chose, si vous voulez, une arme vraiment spécifique euh, aux humains, eh bien, il y a l'arbalète. C'était le tireur de Warcraft 1. Le tireur humain, c'était un arbalétrier. Là où l'orque était un lanceur de javelot. Euh, le, pour le coup les humains c'était un arbalétrier et l'arbalète c'est une arme extrêmement courante au moyen-âge, hein. je vous laisse aller voir pas mal de, de vidéastes qui font des vidéos sur l'histoire du moyen-âge euh, des médiévistes et autres l'arbalète c'est parfait parce que là où l'arc il faut une énorme maîtrise il faut beaucoup d'années de pratique, de, de praticité il faut il faut pratiquer pendant des années etc c'est tout un art l'arbalète c'est le mode facile hein. c'est la casualisation du lance-projectile hein. c'est même la fronde aussi hein, demande un petit peu d'entraînement de, et tout bon on peut pas fronde, on peut pas avoir de frondeur dans, dans warcraft mais pour le coup l'arbalète c'est le mode facile hein. vous mettez le carreau vous visez alors faut quand même s'entraîner hein. c'est pas en mode tu as une, une arbalète c'est bon tu es super fort mais en termes de coût, en termes de maîtrise, c'est quand même beaucoup plus simple euh, l'arbalète que l'arc. Et même au final les carreaux sont plus petits, donc c'est plus facile de les produire en série. Donc euh, l'arbalète le, le enfin, ça marche très très bien, la chasse à l'arbalète c'est encore pratiqué de nos jours, donc euh, faut pas hésiter, euh, l'arbalète ça marche très très bien. C'est l'arme la plus simple pour les êtres humains dans Warcraft, hein, c'est même bah, de l'officiel. C'est juste que malheureusement, bah parfois dans le développement de World of Warcraft, euh, les développeurs et les quest designers ont peut-être un petit peu oublié ce fait. Et vu que c'est des américains, ils adorent les fusils, bah ils ont mis des fusils aux humains alors que les fusils c'est beaucoup plus nain. Ça veut pas dire que les humains ne peuvent pas avoir de fusils, on pense notamment à Gilneas et Cultiras qui font beaucoup de commerce et qu'on a beaucoup vu avec les fusils. Alors pour les Kultiras ça se comprend parce qu'il y a le côté marin, du coup ils ont vraiment beaucoup d'échanges commerciaux et donc... Ça peut se comprendre qu'ils aient euh, qu'ils aient très vite récupéré les canons des nains, etc., et qu'ils les aient. Mais ça ne veut pas dire que l'arbalète est interdite. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu l'apparition de la poudre que les arbalètes elles sont parties. Hein. L'arbalète, ça reste toujours très pratique, beaucoup plus facile, moins onéreux, tout ça, tout ça. Mais pour les cultiraciens, euh, pour les guilnésiens pardon, je dirais qu'il y avait un peu trop le cliché de l'ère victorienne et du coup, bah, à ce moment-là, c'est vrai que l'arbalète n'était plus trop utilisée, bah, peut-être à la chasse, mais plus trop utilisée et on allait privilégier, euh, privilégier le mousquet. Et pourtant. L'arbalète, même pour les guilnéens dans Warcraft, on la voit. Je pense notamment. Euh, alors vous allez me dire, c'est du Hearthstone, c'est pas forcément canonisé, tout ça, tout ça. Euh, dis, disons que là, on n'est pas sur quelque chose d'assez foufou. Je pense à Tess Greymane qui n'a pas eu beaucoup de, de poids dans Warcraft, enfin dans, la, dans World of Warcraft. Mais eh bien dans Hearthstone, on l'a représentée telle une chasseuse de monstres, une chasseuse de bêtes et leur passif de traqueur de morts vivants, traqueur de, de loups-garous, etc. Bah, c'est vrai que quand tu penses à, tu penses à la traque de monstres, tu vois souvent l'arbalète, hein, euh, l'arbalète, le chasseur de monstres. Euh, et c'est pas forcément copié au chasseur de démons de Diablo, mais l'arbalète, c'est évident, Van Helsing, tout ça, tout ça. Donc les arbalètes, ça marche aussi très, très bien pour Gilneas. Alterac faisait euh, pas mal de commerce avec les nains, notamment les nains Stormspike. Donc on peut imaginer aussi des fusils pour les pour les, euh, les Alterakis. Mais je pense vraiment en fait, que l'arbalète, c'est quand même. Enfin, mettez en avant l'arbalète, quoi. En tant qu'humain, c'est l'arme humaine par excellence, l'arbalète. Donc c'est un peu dommage de ne pas l'utiliser. Euh, euh, voilà pour, pour, la, pour le chasseur. Après, bien sûr, quel, quel type Alors, comme je l'ai dit, on peut avoir le mec dans sa cahute, euh, euh, ami des animaux, tout ça, tout ça. On peut imaginer. Bon. C'est un petit peu copier-coller votre histoire sur Nathanos, mais un humain qui aurait été euh, engagé par les forestiers ou qui aurait aidé les forestiers elfes. Maintenant, si vous voulez un truc vraiment beaucoup plus proche de la culture humaine, tout simplement un arbalétrier humain, en fait, de l'armée euh, humaine de votre royaume, de la chevalerie, etc., ou même des compagnies mercenaires. On peut penser, euh, notre ère médiévale à nous, il y avait énormément de compagnies de mercenaires, d'arbalétriers, je pense aux arbalétriers aux pavois génois, qui étaient des mercenaires italiens qui allaient, notamment la France faisait beaucoup appel à eux, donc euh, des troupes auxiliaires et autres, mais euh, donc qui faisaient. Enfin, ça peut être des nobles, comme ça peut être euh, tout simplement des, des, de la bourgeoisie ou même éventuellement euh, des sortes de milices de basse extraction, mais en l'occurrence, là-dessus, ça marche de. Vous pouvez vraiment faire votre noble spécialisé dans l'arbalète comme euh, voilà le petit le petit gars du peuple qui euh, veut aider et veut protéger ses terres et son royaume donc là dessus c'est bien c'est que ça marche c'est très ouvert et encore une fois associé à, à n'importe quel royaume on peut tout à fait imaginer une milice de westfall euh, pour le royaume d'azeroth ou j'espère un tracker de monstres côté Guilneas dans le délire un peu the witcher tout ça sauf que là il aurait l'arbalète un peu à la van helsing ça marche très bien donc vous pouvez vraiment, quel que soit le royaume, aller chercher votre arbalétrier. Ça ne veut pas dire que l'arc et le fusil ne sont pas, sont, sont pas raccords, mais je trouve ça dommage de ne pas garder la spécificité de l'humanité. Euh, et si vous pensez à arc ou fusil, bah, justement, intégrez-le en mode, bah voilà lui, il est plutôt ami des nains, etc c'est pour ça qu'il a un fusil, ou un euh, peu plus ami des elfes, euh, du coup, ils l'ont pas mal amélioré dans sa technique à l'arc. Évidemment, après, encore une fois, l'arc, les chimins aussi l'utilisent, mais euh, c'est plus, plus rare. Nous avons ensuite les mages. Alors deux choses, deux choses pour les mages. Bien entendu, euh, vous pouvez, la voie facile, c'est d'être euh, associé au Kirin Tor et à Dalaran. Alors vous pouvez être envoyé, Dalaran c'est une sorte d'institution où tous les pratiques... enfin, la plupart des utilisateurs de la magie vont aller à Dalaran pour faire leur formation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester au royaume de Dalaran et qu'ils vont devenir des euh, Dalaranais, je ne sais même pas comment ça se dit, peut-être des Dalaran ou des Dalaranais, pour le coup on peut aller faire ses classes, on peut tout simplement être formé à Dalaran, mais ensuite être, repartir dans son royaume d'origine. On a toujours un lien de filiation avec le Kirin Tor, l'organe dirigeant de Dalaran, sans pour autant être un citoyen de Dalaran. Ce que je veux dire, par exemple, vous avez Medivh. Medivh, vous avez Arugal. Arugal pour Gilneas, Medivh pour. Euh, Medivh pour. Euh, royaume d'Azeroth, avec en fait des personnes, des grands utilisateurs de la magie qui soit ont fait leur formation, soit même pas leur formation auprès de Dalaran, et qui vont ensuite revenir dans leur royaume qui les a vus naître pour devenir des mages de la cour noble, ou des mages carrément du royaume. Ça c'est tout à fait possible, Arugal avec Gynéas, où vous avez tout simplement, encore une fois, Medivh pour le royaume d'Azeroth. Maintenant, vous pouvez aussi en faire complètement un citoyen de Dalaran, sachant que Terra Terramor, c'est aussi un peu la nouvelle Dalaran, donc, euh, Terra-Mort, euh, vous pouvez être citoyen de Dalaran, devenu à Terra-Mort, etc. Ou, euh, ou juste, bah, vous avez fait vos formations à Terra-Mort. Donc, là-dessus, ça, euh, ça marche très bien. Donc, soit mage vraiment du Kirin Tor Dalaran, soit un mage du royaume ou de la cour, hein, pas forcément, parce que mage du royaume, ça sous-entendrait que vous êtes à la cour du roi en fait, mais un mage d'une cour noble ou autre, un mage d'un royaume en particulier. Donc là-dessus, ça marche. Et tous les royaumes ont des utilisateurs de la magie. Il Faut pas être en mode. Même si, effectivement, un point qui a été un peu oublié dans la licence Warcraft et que je trouvais excellent, c'était cette, euh, cette peur. Cette peur et cette, euh, ouais, cette, cette espèce de xénophobie à l'égard des utilisateurs de la magie. On se méfie des sorciers, on se méfie d'eux, on a peur, on ne les veut pas forcément euh, venir euh, parmi nous. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui dans World of Warcraft, si je vous dis... Enfin, euh, je pense que beaucoup ignorent ça, mais par exemple dans Le jour du Dragon, on a Ronin, euh, le dirigeant euh, du Kirin Tor et de Dalaran que vous retrouverez à Rast of the King, euh, qui mourra dans les événements euh, pré-Mist of Mandaria, à mort, notamment. et bien euh, ce personnage-là, les Chevaliers et l'Ordre de la main d'Argent, donc les Paladins et des Chevaliers, qui sont à deux doigts de lui péter la gueule parce qu'ils ont envie de le cramer sur la place publique parce que c'est un sorcier. Quoi. On, est, on est sur ce genre de cas de figure normalement dans la licence Warcraft. On n'a plus vraiment cette sensation d'en haut alors que bah, pour le coup c'est présent et ça n'a pas été décanonisé. C'est juste que c'est plus du tout mis en avant. Ce que je trouve un petit peu dommage parce que les utilisateurs de la magie sont un peu ostracisés par le reste. C'est d'où la création de Dalaran d'ailleurs. Pour ce qui est des voleurs. Alors les voleurs euh, on va... Concernant les elfes de sang, j'avais évoqué euh, la possibilité, euh, j'avais évoqué un cas, attention à faire euh, attention, soyez ayez peur d'un truc, j'aurais euh, la même chose pour les voleurs, les voleurs humains, il y a deux, deux catégories dans lesquelles il faut faire attention. Comme pour les voleurs des elfes de sang, évitez les sans couronnes. Euh, je ne vais, je vais pas le dire à chaque vidéo, euh, évitez les sans couronnes. c'est assez incohérent, c'est assez n'importe quoi, euh, l'idée que tous euh, tout les, les espions, assassins, etc. collaborent, euh, en fonction des différents royaumes machin enfin les services d'information qui collaborent tous ensemble alors qu'ils représentent des intérêts contraires non non, non non pour pour un random noble humain non non non, non non et pareil pour les humains là vous allez me dire bah oui humain très facile on va faire un, un voleur un assassin ou un informateur du si7 hein, le fameux si7 le stormwind intelligence 7 et j'aurais tendance à vous dire, non, <rire> non, non, non, non non plus. Le problème c'est que le SI7 a pris beaucoup plus d'importance dans l'histoire de Warcraft, et de manière un peu plus sérieuse, mais le SI7 à la base, bah, comme vous l'avez entendu, le Stormwind Intelligence 7, c'est euh, clin d'œil, blague, blague pour le MI5, le MI6, Mission Impossible, et euh, les, les James Bond, euh, Agent 001, hein, je suis chaud, Mathias chaud, <rire> Et du coup moi j'ai tendance à vous dire ne partez pas là-dedans, c'est... Bien sûr vous pouvez dire que vous êtes quelqu'un du SI7, mais en fait... Vouloir mettre un truc d'espionnage de, anglais dans une époque d'héroïque euh, fantasy de Moyen-Âgeuse... Euh, non, c'est... Non, non, non, non... Vous êtes juste un assassin ou un espion pour la couronne... Euh, tout simplement, ça, ça marche très bien, sans vous êtes associé au SI7... Et vous allez me dire, bah si Malga, tu peux pas enlever le SI7 comme ça... Vous voulez un exemple Est-ce que vous pouvez me donner l'espion royal d'Anduin, qui est le roi actuel d'Hurlevent et aussi le roi actuel de l'Alliance, le dirigeant de l'Alliance Est-ce que vous le savez qui c'est Là, vous allez me dire Mathias Shaw. Eh bien, non L'espion en chef d'Anduin, de, euh, de, c'est Valyra, qui est une elfe de sang et elle n'est pas du tout accordée au a 7 Elle est indépendante, elle fait ses trucs, elle fait sa vie et elle ne répond qu'à Anduin Vrin. Donc. Vous pouvez tout à fait être dans ce cadre-là. Ça n'enlève pas l'interdiction. Enfin, ça, ça n'enlève pas l'existence le, le, du SI7. Mais dire qu'il qu y a des guildes. Enfin, je veux dire, c'est le principe même des guildes d'espions, des guildes de voleurs, des guildes d'assassins qui collaborent avec la couronne moyennant paiement, etc. C'est la base quoi, et qu'il euh, y ait un réseau d'espions qui est euh, Justement où tout le monde se méfie un peu de tout le monde Ça marche tout à fait Après bien sûr vous pouvez aussi être une espèce de, de bandit de, de grand chemin euh, Ou une espèce de Robin des Bois, ça marche aussi hein, Une espèce de Robin des Bois euh, dans l'idée euh, Alors vous pouvez faire là-dessus aussi en chasseur hein. Chasseur-voleur ça marche souvent ensemble hein, d'ailleurs Mais euh, le voleur euh, dans le côté, euh, l'espèce de Robin des Bois du peuple euh, qui, Surtout qu'avec la, la couronne d'Azeroth il y a souvent eu ce lien là mais les réseaux d'espions et tout, pour Dalaran ça marche aussi, ça marche très bien. Dalaran essayait d'avoir pas beaucoup d'informations sur tous les autres royaumes euh, pour essayer de ce le côté défenseur du monde, tout ça, donc vous pouvez tout à fait le faire. Donc voilà, au niveau voleur, un espion d'une maison noble, un espion euh, de... Parce que l'espion, généralement, dans son rôle, il y a assassin, il y a voleur, tout ça, tout ça. On fait plein de choses dans la case espion. Mais euh, et sans que ce soit euh, espion, espionnage, parce que bah, oui, ça marche du coup... Euh, le MI5, MI6, c'est des espions. Pas espion médiéval. Le mec qui va se déguiser, tout ça. Ninja, si vous voulez. Ninja pour le côté euh, le, le japonais. Ça marche aussi. Puisque <rire> ça marche aussi puisque c'est euh, du coup euh, l'ère médiévale japonaise. Mais pas espion euh, James Bond avec le silencieux qui fait piou piou piou. Euh, voilà, non, pas ça. Hein. On évite. Puis euh, le côté Indiana Jones, euh, le côté, euh, le côté euh, Mission Impossible. quoi, On fait des trucs de fou. On a plein de gadgets et tout. Non, juste, juste un mec qui va dans des tavernes, qui prend des infos, qui assassine des cibles quand on lui a envoyé, euh, voilà qui vole des trucs, euh, ça, ça, ça c'est plus euh, médiéval on va dire. Pour ce qui est du prêtre, euh, alors le prêtre, le prêtre, euh, juste voleur a été souvent associé au défias et au syndicat, syndicat étant lié aux alteraki, et euh, défias lié au royaume d'Azeroth, mais encore une fois les, les voleurs et espions il y en a dans... Tous les royaumes toutes les baronnies etc donc c'est pas, pas un problème les prêtres alors bien sûr les prêtres humains sont beaucoup plus à ce... alors ça existait hein, les prêtres humains euh, dès euh, warcraft 1 et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils se sont fait massacrer à warcraft 1 euh, pour la plupart parce que bah des petits gars en robe ça peut être un peu technique face à des gros machins tout verts. genre quand vous êtes face à ça ça peut être euh... bon là il est en prêtre mais c'est quand même pas rigolo donc, euh, et notamment un endroit extrêmement important, si ce n'est le cœur des humains du royaume d'Azeroth, c'est l'abbaye de Northshire, Comté du Nord. C'est super important, c'est l'endroit où il y avait, c'est le cœur de la prêtrise du royaume d'Azeroth. Pas forcément le cœur de la prêtrise de l'ensemble des humains, mais c'est quand même un endroit extrêmement important pour la lumière. Et du coup, bah, si vous faites un prêtre humain, c'est plutôt un prêtre de la lumière. Bien sûr, vous pouvez partir sur d'autres cadres, mais un prêtre euh, un prêtre humain, c'est généralement, c'est un prêtre de l'église de la lumière. C'est le plus simple. Après, bien sûr, vous pouvez euh, le définir un peu plus ça. Est-ce que vous faites Vous êtes plutôt associé à la main d'argent Est-ce que vous êtes de manière générale vis-à-vis -vis de l'église euh, en général Est-ce que vous êtes associé à un ordre de chevalerie, donc je disais main d'argent Est-ce que vous êtes plutôt sur euh, quelqu'un qui bossait dans le, la Croisade écarlate et qui est du coup un peu un extrémiste il y, a plein de, il y a plein de cadres. Mais alors... Là on va commencer à parler par spé parce que juste à présent, bah, toutes les spé il n'y avait aucun problème, chacun fait ce qu'il veut euh, Dans la prêtrise, nous avons bien sûr le sacré qui marche très bien avec un prêtre humain Nous avons évidemment discipline où on est un peu plus agressif je dirais Ce qui peut se montrer aussi par rapport à votre euh, caractère Si vous jouez discipline, vous êtes un peu plus énervé soit par la situation, soit votre tempérament de base, soit, et eh bien bien sûr, vous avez le prêtre ombre, prêtre euh, du vide d'un point de vue gameplay ou prêtre ombre de manière générale. Et là, bah, c'est vrai que vous allez un peu plus vous cacher, là où l'église de la lumière est l'église, j'ai envie de dire, principale des huit royaumes humains, et là vous allez me dire peut-être Cultiras, etc. Même à Cultiras, vous avez de la lumière, hein, l'ordre des braises vous rappelle l'importance de la lumière, même si elle n'a pas été énormément euh, mise en avant, je dirais. On a voulu associer le côté chaman côté pour, pour la nouveauté avec les augures, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la pratique de la lumière. Je rappelle que Jaina dit par la lumière, etc. des Warcraft 3. Donc le côté lumière à Cultiras existe aussi. Maintenant, le côté vide peut être compliqué. Alors je parlais de Cultiras, le côté kraken, une espèce de prêtre chantorage, tout ça, tout ça, peut être un petit peu moins mal vu avec jouer vraiment sur le côté tentacule sans pour autant être relié au vide ça peut très bien marcher sinon vous pouvez évidemment être un sectataire de plusieurs euh, de plusieurs euh, je dirais euh, forces divines hein. si vous êtes un prêtre ombre euh, associé à la mort bah, vous pouvez soit vous intégrer dans le culte euh, dans le culte du fléau dans les cultes, euh, dans le culte des damnés soit vraiment rester dans le vide vide une sorte de sectataire du marteau du crépuscule ou un sectateur du vide parce qu'il y a d'autres sectes hein, du vide il n'y a pas forcément marteau du crépuscule puis détachez-vous du marteau du crépuscule parce que les ong du mal comme ça c'est pas très rigolo non plus euh, puis à la base bon le marteau du crépuscule c'est plus orc et ogre que, que véritablement humain un humain dans le marteau du crépuscule c'est c'est un peu bizarre quand même euh, et donc juste une secte du vide que auquel vous pouvez donner un nom justement et créer votre propre truc ou euh, une secte donc on a dit secte de la mort secte du vide On peut imaginer une secte démoniaque même si bon ça marche, hein, mais l'idéal serait plutôt d'aller dans le démoniste pour la, la secte de la secte démon même si prêtre Rompe peut très bien marcher aussi pour le côté démon, mais pour un humain voilà, ça serait plus un sectataire alors pourquoi, pourquoi il utiliserait de la magie comme ça Pas forcément pour en faire un grand méchant, hein, il peut essayer d'utiliser peut, ça peut être sa croyance euh, de, de croire en, en une autre force, euh, soit il a été blasé soit il a vu des choses horribles qui l'ont euh, écarté de la lumière soit bah, il veut utiliser le mal pour combattre le mal. Enfin, Ça, ça peut très bien marcher à ce niveau-là. Et parlons justement des démonistes. Après, vous pouvez en faire un gros con, hein, ça marche aussi. Et euh, encore une fois, ça marche sur tous les royaumes. Parlons du démoniste. Alors, le démoniste humain, pour le coup, c'est vraiment le côté euh, sorcier. Le côté sorcier sombre. Le côté euh, magicien noir. Praticien des, des arts occultes. Et celui-là, ben, évidemment, généralement, quand vous êtes un démoniste... Alors, déjà que les mages, on, on s'en méfie. Je vous laisse imaginer que les démonistes... Euh, c'est petite capuche, on se cache, on ne se montre pas, et on n'invoque pas des démons, et on se balade pas avec des démons en pleine ville. Hein, évidemment, si vous voulez être un peu plus serpé, vous enlevez vos démons en pleine ville. Petit conseil d'ailleurs, si vous voulez mettre une capuche, j'en avais parlé avec les elfes de Sang, mais j'avais oublié de l'évoquer, je vais en reparler avec les Chuets de la Mort, mais euh, petite, euh, pour une capuche, c'est très simple, vous allez chercher une armure héritage. Armure héritage, vous avez votre... Euh, pour, pour, pour pouvoir monter vos persos, et en fait, bah, une fois que vous êtes niveau max et que vous avez du meilleur équipement, les armures héritage ne servent à rien mais elle se craft en deux secondes, vous vous la faites, une fois que vous avez la possibilité de les faire, vous faites un casque, vous lui mettez la transmo capuche, vous la gardez dans votre inventaire, alors oui ça fait une place, euh, et en fait quand vous rentrez en ville, hop, vous mettez la capuche, hop, et voilà, ça fait un peu plus, euh, je me cache, euh, je me montre pas trop, parce que oui, un démoniste, alors démoniste je rappelle c'est Warlock à la base, hein, vidéo sur les classes, tout ça, tout ça, ça veut pas forcément dire que c'est uniquement de la magie démoniaque, ça peut être associé au vide, ça peut être associé à la mort, si vous êtes à la mort, c'est plutôt l'aspect affliction. Parce que bon, démonologie, pour le coup, bon, c'est vraiment démon-démon. Destruction, pour le coup, ça peut être les trois formes, les trois magies noires, on va dire. Mais les trois collèges de magie noire. Affliction marche bien pour le vide et pour la mort. Euh, là où démonologie marche vraiment pour le, le côté démoniaque. Après, ça veut pas dire que vous pouvez pas faire un afflit démoniaque ou un... Euh, ou un Destru euh, démoniaque, bien sûr. Hein. Les, les trois fonctionnent. Et dans l'idée, vous allez être vraiment le côté, euh, le côté culte un peu satanique, euh, même si Satan n'existe pas dans l'univers de Warcraft, mais le côté vraiment culte, culte satanique qui se regroupe dans des caves, etc. fait des rituels noirs à l'ombre de tout le monde, on, on se cache, on ne se montre pas. C'est vraiment ça le côté, euh, le côté démoniste. Et un grand démoniste humain, que vous connaissez tous, c'est Medivh, Medivh qui euh, a fait sa jonction entre magicien et démoniste donc ça, ça peut être aussi la case, j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos sur les classes mais c'est rare qu'on commence en tant que démoniste en fait, la plupart, bien sûr ça peut arriver mais la plupart des démonistes, la plupart des warlocks que vous connaissez euh, que ce soit Kel'Thuzad, Ner'zhul, Medivh, etc, c'est plus à la base des, des utilisateurs de magie plus clairs qui, à un moment donné dans leur histoire, ont sombré et sont partis vers, se dévoyer vers la magie noire. Ner'zhul, c'était un chaman, euh, Medivh et euh, Kel'Thuzad, eux, étaient des magiciens. Donc des mages qui sont passés vers démonistes. Donc vous pouvez tout à fait euh, voir ça aussi dans votre aspect, aspect personnel. Je veux dire, l'humanité a subi suffisamment de, de pertes et d'épisodes troubles pour trouver un moment qui vous a fait basculer vers le, la voie du démoniste. Ou vous pouvez être un autodidacte, évidemment, et avoir toujours... Euh, élève d'un sorcier, sorcier sombre et vous êtes devenu vous-même un sorcier sombre évidemment euh, à Dalar, vous pouvez être aussi un démoniste un peu plus positif dans l'idée d'un Kel'Thuzad qui n'aurait pas encore rejoint le fléau à savoir un mec de Dalaran qui, au, qui serait spécialiste en magie noire qui utiliserait un petit peu mais c'est censé être très très mal vu quand même mais on peut avoir cet aspect un peu plus visible même si c'est quand même euh, rare, généralement euh, ça dégage <rire> donc, euh, et même Arugal d'ailleurs au final qui est devenu aussi euh, démoniste euh, par la suite était un magicien à la base, donc vous avez ce, ce cas de figure et encore une fois démonistes bah euh, peuvent être utilisés euh, aussi par des instances plus hautes qui ont conscience de ce qu'ils ont fait, les utiliser après il faut qu'ils se cachent etc, pas officiel. officiellement officiellement se présentent comme des magiciens et en fait dans leur pratique bah, sont plutôt des sorciers alors vous pouvez vous cacher aussi aux yeux de vos, vos dirigeants ou euh, vous pouvez être reconnu mais je pas qu'on en parle trop parce que ça pourrait effrayer la population. Voilà, il y a un peu ce côté là avec les démonistes qui est assez intéressant, le côté côté feutré et assez cool. Les paladins Alors les paladins on en parlait un petit peu avant, bien entendu le paladin humain et sera toujours bien sûr associé principalement et on le voit avec ce stuff, avec euh, évidemment la main d'argent pour les humains. La main d'argent qui est principalement l'ordre René, mais qui accueille des, des paladins et des chevaliers de tout ordre. Donc, vous pouvez. Et il n'y a pas que des paladins dans la main d'argent. C'est vrai qu'on l'a beaucoup associé au paladin de la main d'argent. Enfin, on dit paladin de la main d'argent. Mais en fait, la main d'argent, c'est un ordre militaire. Et. Euh, sacré, enfin, euh, c'est un ordre sacré, noble. Donc, euh, il y a aussi des prêtres dans la main d'argent. Et il y a aussi des chevaliers. Donc, des guerriers en fait, qui peuvent être associés à la main d'argent, donc c'est pas forcément spécifique au paladins. maintenant c'est vrai que paladin humain, là généralement c'est main d'argent après euh, j'ai prévu une généalogie sur tous les ordres paladins humains parce que c'est le bordel euh, mais il y a beaucoup de choses, ça peut être croisade écarlate, ça peut être aube d'argent etc mais maintenant que la main d'argent a été restaurée, a été ré réinstituée vous pouvez tout à fait faire main d'argent c'est le plus classique, c'est le plus générique pour, pour l'alliance humaine, enfin euh, pour tous les royaumes humains donc, c'est pas un problème. Et la main d'argent était déjà encore en activité avec Terra Mort. Hein. Donc, il euh, y avait toujours euh, toujours une espèce de main d'argent avec, euh, avec Terra Mort. Donc, la main d'argent, c'est le plus simple. Vous pouvez aller un peu plus sur quelque chose de particulier, euh, évidemment. Et vous pouvez aussi, euh, dans, dans le RP Paladin, bien entendu. Alors, encore une fois, les 3 SP fonctionnent là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous pouvez être aussi euh, un Paladin déchu beaucoup de chance en mode ah bah j'aimerais bien un paladin sombre ça s'appelle le chevalier de la mort <rire> mais un paladin qui serait entre euh, la transition entre paladin et chevalier de la mort ou comme Tyrion fordring un paladin qui a été euh, qui a été radié de l'ordre de la main d'argent et du coup qui a été euh, ce qui a été enfin euh, qui, est, qui est ostracisé quoi qui est, qui est sorti du cadre euh, militaire d'un ordre spécifique mais c'est vrai qu'à la base bah, l'ordre de la main d'argent associé à l'église de la lumière mais on peut partir sur. Euh, éventuellement. Euh, là c'est un peu plus euh, attention, vous marchez sur un terrain un petit peu euh, abrupt, mais vous pouvez être une espèce de, de paladin qui a perdu un peu la foi, etc. Et qui. qui est en train de virer, quoi. Qui est en train de virer <rire> éventuellement. Pour ce qui est des paladins Et encore une fois, paladin des 8. Euh, des huit royaumes là-dessus, main d'argent, ça marche très bien. Même si on peut aller sur.. Euh, potentiellement même d'autres croyances, hein, faut pas oublier, euh, après c'est dommage parce que les humains, vraiment le, le côté paladin a souvent été associé aux humains, ce qui est créateur d'idées reçues, et de choses à débunker, notamment à cause, pour les paladins tauren, euh, paladins Zandalari et autres, mais vous pouvez tout à fait par exemple, euh, je sais pas moi, être un paladin euh, lié au feu, euh, plus les nains, plus côté nain façon Ragnaros, tout ça, Peu, ça peut se voir aussi, mais bon, paladin humain c'est plutôt... Euh, Église de la lumière, évitons de vampiriser les autres cultures. Euh, moins humain, alors moins humain, bon là-dessus, euh, je vais pas, pas m'étaler. Au, au passage, si paladin, les armes, euh, le cliché du marteau, le cliché de l'épée, euh, vous pouvez tout à fait faire un paladin avec une hache. D'ailleurs, les paladins dans Warcraft 2 avaient une espèce d'albarde, avaient un, un marteau de guerre, donc avec euh, pointe hache, etc. Enfin, c'est. Euh, toutes les armes sont autorisées. <rire> Pas de problème, il hein, n'y a pas euh, paladin c'est marteau ou paladin c'est épée, hein, euh, vous avez plein de contre-exemples et autres. Nous avons ensuite le moine, donc le moine, le moine humain, bah, c'est vrai que la classe moine là-dessus est très permissive puisque bah, globalement c'est telle race qui a fait son voyage en Pandarie et qui a essayé de redécouvrir une voie un petit peu plus sereine, utiliser euh, les énergies en nous et les énergies de la terre etc. pour... Pour essayer d'oublier de, potentiellement des traumatismes du passé et, et faire une espèce de voyage à la fois euh, mental, psychologique et autre. donc Le moine c'est vrai que ça marche. Ça, en fait à partir du moment où une race a connu des choses assez terribles, euh, de la difficulté etc. Bah, c'est vrai que le moine marche très bien. Le moine après bah, bien sûr il y a tout ce qui est aspect euh, haut. Euh, si vous avez, certains rêvent de faire un chaman humain ou un druide humain bah, jouez jouer moine en fait ça marche très bien ça marche très bien, <rire> bien hein, puisque vous jouez je rappelle qu'un moine c'est une sorte c'est juste un chaman de la 5 du cinquième euh, élémentaire en fait hein, du cinquième élément donc euh, bah, moine ça marche très bien là dessus hein. pourquoi vouloir chaman alors que vous avez déjà le moine <rire> nous avons ensuite donc ça peut marcher pour par exemple quelqu'un qui a subi euh, qui a perdu beaucoup de monde ou qui a, à cause de la troisième guerre deuxième guerre première guerre perdu ses parents, à cause des fias ou autre. Moine, ça marche très bien là-dessus. Chevalier de la mort Alors, chevalier de la mort, deux cas de figure. Chevalier de la mort, deux cas de figure. Soit vous prenez avec la chevalier de la mort parce que c'est le côté paladin sombre et vous n'êtes pas un mort-vivant, mais normalement, un chevalier de la mort, comme son nom l'indique, c'est un mort-vivant. Donc, on va prendre le premier cas de figure, le cas de figure le plus classique. Vous êtes un ancien paladin, mort et réanimé. Ou un ancien paladin qui a vendu son âme au fléau, au roi liche, au culte des damnés, et du coup qui est devenu un mort-vivant, par choix ou euh, forcé, il est devenu un mort-vivant. Ça c'est le plus classique, Chevalier de la Mort de Warcraft 3, vous pouvez aussi faire un Chevalier de la Mort de Warcraft 2, donc vraiment avec le Royaume d'Azeroth ça marche très bien, les anciens chevaliers euh, humains qui ont été relevés de force, dans lequel on a implanté un esprit euh, de, de euh, nécrolite ou de Warlock Orc euh, par Guldan, vidéo sur les Chevaliers de la Mort, Là-dessus, ça marche, ça marche très bien évidemment, même si bon, je pense que pas grand monde va vouloir faire un chevalier de la mort de Warcraft 2. Euh, pour Warcraft 3, bah, vous êtes, vous avez le royaume de... non, Tous les royaumes ont participé à la Troisième Guerre, sauf Terra-Mort qui n'est pas encore créé, mais au final, il a été créé pendant la Troisième Guerre, Terra-Mort. Et vous pouvez tout à fait être un paladin, parce qu'à la base, chouette de la mort, c'est paladin. Hein. Euh, donc, vous étiez un paladin de la main d'argent, soit vous avez vendu votre âme pour plus de pouvoir, plus de puissance, inséré, euh, raison, motif. Qui vous, fait, qui vous a fait rejoindre le culte des damnés de manière euh, volontaire. En gros, vous avez vendu votre âme euh, au, au diable un petit peu. Soit euh, vous avez été tué, vous avez été relevé. Voilà, ça peut, être, euh, ça peut être un cas de figure. Sinon, vous sortez du cadre paladin. Et là, c'est un peu moins propre, on va dire. Sortez du cadre paladin et vous êtes juste un humain machin qui est mort. Mais pour un humain, je trouve ça quand même dommage de, papa, de, de, de, de sauter la case... Euh, nous étions un paladin, et, parce qu'un chouet de la mort c'est censé être un paladin de la mort en fait. Hein, un chouet de la mort. Après, vous pouvez représenter le chouet de la mort, ça c'est l'autre cas de figure, en mode euh, j'ai envie de faire une espèce de paladin du vide, mais je peux pas faire. Euh, je peux pas, bah, du coup, parce qu'un paladin bah, c'est un chouet de la mort. Mais du coup, je veux pas être mort vivant, je veux juste être un, un paladin, euh, je sais pas, des, des dieux très anciens ou un paladin. Euh, paladin des démoniaques en fait hein euh, et bah oui je suis allé de la mort à ce moment là je suis allé de la mort impie ou je suis allé de la mort euh, sans c'est vrai que pour 100 euh, peut-être un peu plus bah ça, ça marche avec trois avec les trois forces hein, mais euh, un peu plus pour le vide éventuellement et chevalier euh, je par chevalier de goon par exemple hein. un chevalier de goon pourrait très bien marcher avec le chevalier de sang Enfin une espèce de chevalier de la mort spessant, ou un chevalier de la mort impie pour euh, soit le côté vide aussi, soit le côté démoniaque, ça marche aussi. Il y a des, il y a des glyphes pour essayer de changer l'apparence de vos, de vos ghouls, pour que ce soit un peu moins euh, connoté mort-vivant. Ça peut très bien marcher à ce niveau-là. Et bien sûr, bah sinon, juste euh, vous êtes un paladin qui bascule vers les forces ténébreuses, ça peut très bien marcher. Après, chevalier de la mort, bon, c vous êtes censé être un mort-vivant, tout ça, tout ça, évidemment. Et cheval de la mort, humain, pour le coup, bah pareil, les ruies, royaumes sont concernés. En armes, pareil, épée, hache, marteau, tout fonctionne. Il n'y a pas de, il y a pas de non, vous n'avez pas le droit à tel truc. Chez de la mort généralement associé à l'épée parce que parce que Frostmore en Arthas... Il y a des haches, il y a des marteaux, les paladins, là-dessus, mort-vivant, ça marche très bien avec tout. Euh, voilà pour ce qui est des humains, je vous conseille vraiment la vidéo de généalogie sur les humains avec les différents royaumes, leurs différentes particularités qui peuvent vous permettre justement de vous dire... Parce que c'est pas que un combo classe-race, je dirais que pour les humains c'est un combo classe-race-royaume, pour vraiment encore plus associer le truc et profiter un petit peu, apprécier ce personnage humain, en le mettant dans un royaume en particulier. Si, je, si vous jouez un humain et que je vous dis bah ouais quel royaume pour votre humain c'est dommage de ne pas avoir de réponse quoi. Parce que par défaut vous serez associé au royaume d'Azeroth, mais vous pouvez tout à fait soit embrasser complètement euh, à deux mains ce côté royaume d'Azeroth, soit aller chercher justement, moi par exemple, mon humain, mes principaux humains, bon, c'est Stromgarde J'adore Stromgarde, donc humain de Stromgarde Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de SOSRP. Euh, la prochaine, je ne sais pas sur laquelle ce sera. Euh, en race assez jouée, peut-être Elfe de la Nuit, peut-être peut-être tauren, je ne sais pas encore, en tout cas, merci à tous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans Bonjour, c'est l'église de la lumière qui vous parle. Avez-vous fait vos missions, à savoir liker la vidéo, la commenter, à la partager autour de vous, suivre le cheval que vous venez de voir sur Twitter, Facebook et le Discord. Bisous. À dimanche prochain.